Parce que du coup t'as un glaive Attends, t'es Ouais. Et c'est quoi ton arme là en fait C'est euh... C'est un glaive Tu sais, c'est les trilames Est -ce que tu peux lancer Ah, les trilames, d'accord, ok, ok ok. J'ai oh juste en, en français, ça s'appelle glaive J'ai pris quelque chose en bas Non Des gens juste des bon, gens. Enfin, y en avait un. Pour info, il y a quelques coffres au-dessus du... Ah bah... Ah bah tiens. En fait, c'est pas que je fais plus de dégâts mais c'est que les... la valeur de mes dégâts est très faible. Ah bah ça ah, c'est peut-être parce que... Ah bah c'est ah le... <rire> Faut le scanner lui. Ah, euh, non, il... il Je vous remercie, si vous prenez la synthèse. Oh, bon, Merci. Ouais, parce que t'as atteint la limite euh, quotidienne. Wouah Ah ouais, y'a un défaut de map. <rire> y'a un défaut de map. Si, y'a un angle pour sortir. Ouais, c'est bon, par-dessus. Il y a un Eximus de feu dans le coin. Ah, un Eximus arctique. Salut toi Bah écoute, euh, ils ont recruté visiblement. Encore Tatane. bien les tatanes. On à traverser alors que j'ai pas une bonne le deuxième. Eh oui. Sure hein works again. laisse oui, tiens. Laisse-moi désactiver le deuxième, je suis en boulot proprement moi. Pour une arme de mêlée, ce qui est rigolo c'est que même avec cette utilisation de pour des euh, des kills de mêlée. Mais c'est normal que tu tues en mêlée à distance. Oui, non mais c'est logique. Tu dis? Vous avez des trous dans votre plan? Euh, Ben là, où on va, j'ai pas visité. Attends, je lui en plein dessus là. Ses armes. Ah, quelqu'un s'est fait piquer son arme. Ah, est Encore celle -là, non Encore Non, <rire> mais mets-lui mais une dragonne. Attends, t'installes une dragonne. Bidi -bip, bidi -bip. Donc euh, maintenant, euh, il est 22h et euh, combat de boss. Ah Quelqu'un a fait péter un. Hein. Dans un baril de rouge. Taking him out will cripple their artifact recovery efforts. Ce headshot Bah, en fait les gars, mais non, c'est normal. En fait, ça s'accumule et après ça inflige tout d'un coup, c'est ça Non, non, c'est juste que ça Ah, c'est vrai, On va y aller au latron, parce que... Ah, trouvé ah topic so you can synthesize it for you. Alarms have been oh, es passé devant bon. ah merde désolé. You impress me hunter. This fascinating integration into sanctuary. Thank you. Je Oh. Ah. Allô, c'est pas sûr. Ah non, c'est ah le c'est son ventre, c'est quand il ouvre le, le ventre. <rire> il te met à one shot. Qu quelqu'un euh... Qu que a piqué une arme Ah et il est où mon emplame Je suis en feu Putain il tape large maintenant on peut le terminer Ah j'ai 24 dégâts Ah d'un il y a un ennemi bugué là Oui je sais il est en l'air Non ici il est immobile Ouais c'est ça il est en l'air regarde il touche pas le sol Euh bah moi il touche le sol Ah Cheximus Oh c'est chiant quand un machin il est mort J'ai de passer sur les objets <rire> ah, le Ouais j'ai mis le mode pour qu'il ait droit à une vie supplémentaire Ah ouais <rire> Ah c'est pas ouais, très bien ouais. avec ça, ouais. They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. Mm. Mm. Mm. Mm. Pour Amber. Ouais. Ouais. Je suis tellement optimisé que j'ai 32 points de capacité non utilisés sur ma warframe. Ah moi une fois j'ai fait euh, je crois que c'était un, un survie. Je crois qu'on a fait euh, 25 ou 30. Moi bon, il y avait une mission années. de survie, franchement on pouvait rester très longtemps mais euh, le gars il voulait pas. Ouais. Moi j'avais Gara donc je pouvais faire un, un bouclier Enfin un bouclier euh... Ouais Une enceinte de protection et le gars il a convoqué une tourelle Donc euh, il a placé la tourelle au milieu bah je vais te dire que euh, personne n'entrait quoi Voilà ça, fait. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Inbound. Change of plans. Maintenant on peut Ignore te trouver. D'accord. Quoi <rire> C'est calme. Hein. <rire> C'est ça. Ah mais quand on a tué en général les 65, hein, la cible, il reste plus une qui se battent en duel quelque part dans le bruit. Hein. <rire> les mecs ils se planquent dans les placards à balaïsis Est-ce que, est. <rire> est que ça compte pas les targets qu'on a tués au début Avant d'avoir la mission ouais, dans ce cas là, mais je pense que le machin il est un peu bugué. Parce que là oui. clairement on a tout, on a tout nettoyé. Euh... Est-ce qu'on va pouvoir terminer la mission Je suis arrivé à la fin, il n'y a pas marqué que j'ai ça. Ah merde Ouais, elle est plantée la mission. Oh, tu peux interagir avec, avec celui-là celui Ouais, ça ouvre la porte juste au-dessus. Zut. Abort mission. Oui. oui, abort mission. Ah, quand même <rire> J'ai <rire> <rire> <'ai> bloqué. Donc... <rire> tu seras bloqué à tout jamais euh... J'ai mission échouée, pourtant j'ai mon étoile ambre, mes plastides, mes nanosports. Oh, la chance Oh là, la... <rire> aucun problème. Tu as trouvé comment le Vauban Euh Je l'ai fait. <rire> est, je crois, qu'il faut juste faire des, des alertes. Ah oui, moi, ah, moi, euh, mis à part l'émission là qu'on fait, là, je fais des alertes, c'est tout, et des ah, euh, et des euh, fissures.